Intérim, CDD, CDI, c'est le quotidien d'Adeva, l'entreprise dans laquelle je vous emmène bosser aujourd'hui et qui recrute du côté d'Avranches. Suivez-moi Bonjour Bonjour et bienvenue chez Adeva, je suis Lionel Souêtre, dirigeant de groupe. Alors Lionel, il paraît qu'Adeva recrute et que tu as un job pour moi. On en parle autour d'un café Avec plaisir, suis-moi Lionel, merci pour le café. Pour moi, ces moments de convivialité sont hyper importants. Explique-moi ce que représente aujourd'hui ADEVA. ADEVA est un groupe indépendant que nous avons créé avec ma femme en 2004. C'est aujourd'hui 11 agences en Bretagne, Pays de la Loire, 32 collaborateurs permanents. Nous sommes plutôt fiers de notre identité bretonne puisque nous sommes membres pour l'Union Bretagne depuis 2010. Et alors, pour quel type de clients vous travaillez Nous sommes partenaires de plus de 1000 clients dans différents secteurs économiques, ce qui nous permet d'offrir des missions extrêmement larges et variées soit en intérim, en CDD ou en CDI. Et alors il paraît qu'Adeva recrute aussi pour son propre développement Tout à fait, tu es ici au sein de notre cabinet de recrutement. Adeva spécialisé en tertiaire, euh, notamment dans les recrutements de, dans les secteurs du juridique. RH immobilier. Euh, et dans le cadre de notre développement, donc, euh, nous ouvrons une nouvelle agence à Avranches. Et euh, je te présente d'ailleurs Sophie, notre manager agence, qui a la, char la charge du recrutement. Bonjour. Bonjour. Et alors ce job, en quoi il consiste Alors l'assistant ou l'assistante d'agence assure euh, l'accueil physique et téléphonique des candidats et de nos clients. Euh, il va assurer le recrutement. Avec pour plus de pertinence la passation de tests métiers, de tests de personnalité, afin de déléguer à nos clients le profil euh, le mieux adapté à leurs besoins. Et alors les qualités qu'il me faut si je rejoins ton équipe Alors si tu veux rejoindre notre équipe, il te faudra être pétillant, autonome et réactif. Merci. Les deux, même si on est fiers d'être bretons. Performance durable. Il te faut les deux compétences. Les deux, notre métier, c'est de recruter. Indépendants, nous ne sommes plus réactifs. Action, nous voulons des collaborateurs proactifs. Sophie, Lionel, merci beaucoup pour la découverte d'Adeva. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes d'Adeva postuler quant à moi j'irai tester d'autres jobs pour vous. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir Adeva et son équipe dynamique souriante qui recrute pour des jobs de long terme mais aussi des missions à la semaine. Bon il faut aimer le orange hein, chez Adeva, c'est un peu la couleur incontournable. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles expériences de job. Ciao